Bonjour chers amis, je fais cette vidéo parce qu'il y a un problème récurrent sur Facebook et je tiens à vous prévenir, je vous demanderai de partager la vidéo et d'informer un maximum de gens. Je vous explique le problème. Vous allez avoir des profils qui sont usurpés, euh, de stars, par exemple j'en cite deux, deux cas de figure concrets que j'ai moi-même fait supprimer les comptes. Donc, usurpation d'identité de euh, Nabila, voilà. usurpation d'identité euh, de Karine le Marchand. Alors, le problème, il est où Le problème, il est que sur ces comptes-là, vous allez avoir euh, une proposition de cliquer sur un lien avec des photos illustrées où vous voyez des iPhone 6S. Vous demandant, en fait, de cliquer j'aime pour recevoir un iPhone gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont dire par exemple qu'il y en a 150 à gagner. On va vous demander de cliquer sur j'aime. Et ensuite, vous allez avoir quelqu'un. Donc vous, vous allez dire, ah super, génial. Hop, j'aime. Je veux faire partie de ceux qui vont gagner l'iPhone. Génial. Eh bien, euh, c'est du fac. Euh, c'est une arnaque. Vous allez avoir quelqu'un en privé qui va venir vous demander de téléphoner à un numéro pour gagner votre, votre iPhone et de lui donner un, un code. Le numéro que... Que vous allez recevoir c'est un serveur de paiement euh, si vous appelez ce numéro vous allez envoyer 10 20 30 40 50 euros à la personne qui vous a donné le numéro donc ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est ce que je fais moi vous allez sur le profil vous faites dénoncer d'accord euh, le motif c'est euh, usurpation d'identité ou, euh, ou un autre et vous envoyez à l'examen de facebook vous envoyez le compte en examen. Voilà. À partir de là, le lendemain, moi, c'est ce que j'ai fait hier, par exemple, le lendemain, vous recevez une notification d'un remerciement de Facebook comme quoi le compte a été supprimé et qu'il est à l'encontre des, des convictions Facebook. Voilà. Donc, faites attention sur Facebook. Il y a deux règles à respecter qui sont d'ailleurs très dangereuses. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. Ne jamais cliquer sur un lien sans avoir la confirmation par SMS de votre ami. D'accord Ça, c'est la première règle. La deuxième... Euh, salut, Seyad. Euh, Comment vas-tu euh, Tiens, je crois que c'est la première fois que tu viens voir une vidéo en live, toi. J'espère que tu vas bien, que ton déménagement s'est bien passé, apparemment, oui. Salut, mon ami Virginie. Gros bisous. Cette vidéo, je la fais, vous, regarderez, donc, vous la regarderez quand elle sera terminée, jusqu'au début. Hein de manière à ce que vous sachiez de quoi je parle. C'est très important. Il s'agit d'une arnaque sur Internet, et il ne faut pas se faire avoir, parce que ça arrive bêtement, et, euh, et votre facture téléphonique euh, risque d'avoir des surprises. Donc, vous ne faites pas avoir. Donc, sur Facebook, ne jamais cliquez sur un lien en message privé, même si c'est votre ami, parce que vos amis se font euh, hacker le compte. Voilà. Donc, si, les liens, si vous cliquez sur un lien en message, en message privé, euh, il, il se passe une chose, c'est que la personne peut recevoir tous vos codes. Rien qu'en cliquant sur le lien. Donc, il y a des hackers très très, très très compétents sur le net, faites gaffe. Deuxièmement, si vous recevez un lien, une photo ou un ami qui vous dit ah, « Tiens, clique là-dessus, regarde, j'ai fait des photos avec euh, mes enfants, tout ça. Eh » et bien, tu dis « Écoute, par, raison, par mesure de sécurité, envoie-moi un SMS sur mon portable pour me dire que c'est bien toi qui m'envoie ça et qu'il n'y a pas de problème. » Voilà. C'est très important ce que je vous dis. Si vous ne le faites pas, votre compte va être usurpé. Vous allez avoir des surprises bancaires. Enfin, voilà. C'était pour vous prévenir. Voilà. Et euh, secondement, je voulais vous remercier de votre fidélité. Euh, des gens qui s'intéressent beaucoup à ce que je fais. Euh, même si je fais des fois pas toujours des bonnes choses. Euh, j'ai mis en place, je ne sais pas si vous le savez, si vous l'avez vu. J'ai mis en place un site qui s'appelle Jamendo. Jamendo, dans lequel j'ai euh, uploadé des titres, des musiques, parce que j'en fais souvent des musiques comme ça pour m'amuser et vous allez pouvoir écouter les musiques en cliquant sur le lien, là je vous le certifie, il n'y a pas de problème et euh, télécharger même les morceaux MP3 gratuitement voilà, ce que je vous demanderai c'est de me soutenir euh, en cliquant sur un j'aime donc cliquez sur j'aime euh, partagez, c'est tout ce que je vous demande et si vous aimez pas, je vous demanderai de critiquer parce que les critiques sont très constructives, à savoir des choses qui sont bizarres sur mes morceaux que je fais que forcément j'entends pas forcément. Voilà. Et ben je crois que j'ai terminé. Je fais un gros bisou à Séad qui euh, que j'adore, que je suis euh, voilà, que je suis très content de l'avoir en ami. Je fais un gros bisou à, à ma Vivi, ma Virginie que j'adore aussi et euh, et mon Jacky euh, euh, que je remercie aussi de venir euh, souvent dans dans mes euh, dans mes lives. à bientôt les amis. Je vous montre ce que je fais, parce que <rire> vous n'allez pas comprendre. Moi, qu'est-ce que je fais Bah ben voilà. Je suis en train de rénover des transats. Voilà, rénover des, des transats. Je suis en train de des transats. Voilà, j'ai refait des tables là-bas au fond. Là je vais. Bon, je vais vous faire un petit cadeau, allez, vite fait. Hein je vais vous montrer quelque chose. Bon, ça, c'est l'étape que j'ai rénovée, poncée, lazurée, etc. Et puis ça, là-bas, c'est la vue que je vous propose. La vue du Mont-Blanc. Voilà, voilà, Ça, c'est le Mont-Blanc. Voilà. Vous avez vu dans le cadre où je suis. Aujourd'hui, il fait très beau et j'en suis très content. Voilà, je suis à l'atelier. Voilà. Allez, faites attention. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas arnaquer. C'est très important. Surtout, si vous avez affaire à ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure... Euh, N'hésitez pas à dénoncer à Facebook, lancez pour examen et faites supprimer le compte. Sinon, plein de gens vont se faire avoir. Et pour info, ces gens, les gens qui font ça, ce sont des brouteurs. Voilà. Et euh... ils le font même par mail. Vous allez recevoir un logo de la Sécu vous demandant de redonner les codes ou je ne sais pas quoi. C'est du FAC. S'il n'y a pas HTTPPS derrière. D'ailleurs, vous faites un clic droit, vous faites copier l'adresse du lien, vous le collez sur un fichier TXT, vous regardez toutes les adresses du fichier TXT que vous aurez collé et vous verrez qu'il y a des adresses qui n'ont rien à voir avec la sécurité sociale. Tout ça, c'est des, des méthodes. Des méthodes comme parmi tant d'autres. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment euh, on fait pour savoir si c'est une vraie photo ou une, ou une fausse photo. Vous prenez la photo avec votre souris, de, du soi-disant compte, etc. Vous, allez, vous ouvrez Google. Vous ouvrez Google, euh, Google Images, vous prenez la photo avec la souris de, du soi-disant compte, vous la faites glisser sur Google Images et vous allez voir tout ce qui va apparaître. Vous allez voir la photo sur des comptes qui n'ont rien à voir. Des comptes euh, où c'est complètement en incongru par rapport au compte que vous, vous pensez qu'il est bon. Donc le, ça veut dire quoi Ça veut dire que la photo a été utilisée par, sur plusieurs comptes. Ça, c'est une méthode pour, pour démasquer les, les, les faux comptes. Voilà. Je vous fais un gros bisou, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Gros bisous Sead, et puis euh, Virginie et, et toute la clique. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, merci.